Bonjour, comment allez-vous mes chers élèves Est-ce que vous allez bien Alors pendant ces vacances d'été, bien sûr, il y a un peu d'ennui. Et pour lutter contre l'ennui, je vais vous proposer quelques textes de lecture. Ce sont des histoires vraiment très intéressantes, amusantes et passionnantes. Comme l'exemple de l'énigme de Paja de Hélène Montarde. Regardez l'énigme de Paja, une histoire écrite par Hélène Montarde et illustré par Bérangère de la porte. Bon à chaque fois je vais vous raconter un chapitre. Il y a plusieurs ici. Alors notre but c'est tout simplement lutter contre le nuit pendant ces vacances d'été. Vous encourager à lire pendant ces vacances bien sûr. D'accord? Alors attendez-vous. Il y a plusieurs surprises qui vous attendent pendant ces vacances, d'accord